Jouka passe, dirige ou pas si span et pas, eh, eh. m et sœurs. Depuis m'a me lever, se sous tête, m t'ai -tête, tête lâche. Oh! Eh. Ou même qui te retent Matissan débloqué pour rentrer dans Grand Sud, pour aller dans plage, retirer ça dans sa ou selon déclaration mini-justice et les prophètes, prophète son son territoire qui perdu dans pays d'Haïti. Bon, je m'abgade là, qui laisse celle l'État. ou peut pas ici, pour qu'on di. Si c'est moi-même qui a dit ou qui a pas quoi, ou pral le temps de déclaration. Mini-justice, là. Frère, c'est bien-aimé, 4.9 millions haïtiens, dans insécurité alimentaire, besoin d'aide en nigeance, selon coordination nationale, sécurité alimentaire. qu'ils mettent dans ton léger, frère, c'est bien-aimé, après plus passer 20 mois, le disparaître, le retourner, le faire qu'on il regrette, la mort président Jovenel Moïse, la continuer gourmet pour président capable de justice. La côté c'est si papa. Mou invite ou aller chez vous chita confortablement. Fou ne et faut pas rentrer ou rentre la kaye ou yon plaisir. Tout tripota y sa bon timamite sa retirer et sa mette. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une l'autre fois, ma dit ou merci. Merci parce que fait une confiance pour nous informer ou. Merci pour la fidélité ou patience Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez Et merci parce que vous partagez Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois. Si vous faites tomber sur cette là pas hésiter à activer la cloche de la notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. Pas nous avons une chance de vous présenter un petit compte Et Et compte ça, qui c'était, Papa m'a gagné un qui construit sur un seul poteau. Merci si à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse-là, c'est John John. Un petit cri -crack pour nouveau compte nous gagner. Papa m'a rebelle jardin pour Congo. Mais sauf dans la nuit où vous êtes capable d'aller là-dedans. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans commentaire. là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Ces amis, Paul Foucault, qui rentre la carrière pour une autre édition spéciale. Mais, Matien, frères et sœurs bien-aimés, même gon tu fait mal, qui enrage. C'est un petit compresse, vous savez, si c'est viet de temps en temps, ma pesé tête là, ma refroidi tête là, parce que je sentais qu'il voulait éclater, il chauffait 1500 degrés dans même. Déclaration mini justice là, tout y Nous rappelons, nou, après assassinat, président Jovenel Moïse, premier ministre Ariel Henry Ari était déclaré dans la presse, dans deux, trois semaines, il a débloqué Matissan. Nous souvenons, Matissan n'a pas de débloqué. Eh bien ministre justice ta li même la net, li fait nous connait que, eh bien, Mati son territoire qui perdu. Nan pays d'Haïti chargé territoire qui perdu. Pas pensé au pral récupérer le territoire ça. Donc si bien comprenez, ne pas ici, c'est se seulement l'État nous pou perdu. Parce qu'ils toujours là, ils touche touché l'argent, ils a pour les gros machines, il a vu tout privilège. C'est seulement l'État nous pou perdu. Ok? mais le territoire dans le pays d'Haïti qui perdu qui est-ce qui prend bon je ne sais pas ce ministre justice qui est capable de nous explication frères et sœurs bien-aimés pour plus de détails en nous tendez et regardez cette vidéo ça s'il vous plaît ministre justice tu t'es aimé aller au caille faut capable t'en as bien oui ou ministre justice pas vrai <laughs> ou tu as même au caille c'est bel feeling frères et sœurs bien-aimés là on gelé geler Oh God, série de C'est belle feeling frères et sœurs bien-aimés, l'on praller Jacques dans dans camp. On va le visiter bassin bleu, on va le remonter les bain, on va la Kou New York, l'acheter. Belle petit bagay, on va le cailler Jacques Mel. C'est belle bagaille frères et sœurs bien-aimés, l'on débarquer dans sud, on va le camperin, oh mon dieu. Hein? Ou pral por ça? Lui gon série de pieds palmis? Oh my God! gon température gon, oh la nature, frère, et sœurs bien aimés. C'est tellement chic, c'est tellement cute, c'est tellement natural. You understand me? Mini justice. Si vous prenez dans le sud, comme vous prenez, s'il vous plaît. Bon outil yeah. Quand on ou va passer, ça so va Bien, mais ça bien aimé on continue tendez nous même tout allez soirée ou bois titre l'eau parce que ou la tristesse dans pays actuellement là on tendez Mais pas avion mais passe pour passer pour passer Matisse pas parce bah, que les ton péage tout là même pas payer pas payer pa, paye. pa, paye. pa, pas pa, passer Matisse ça en flotte policier non pas même pas passer on passer eh ben ou checker Canada ministre ou checker Canada hein ou passer sous la mère Bible, la tête en bas, ça, ouabdi, comme ça. Qualité haïtienne, récelle, m'a quitté, journal, l'amalé, ministre. Bible, la tête en bas, ça, ouabdi, comme ça qualité haïtienne récélère. mon dieu t'es fait mal là jésus parce <rire> que ce qui t'aime pour faire prendre crise gadjak là pour contre. non pas passer Martin sans du tout mais mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. son route, route normale <rire> et eh ben justement c'est ça m'a pété expliquer là c'est-à-dire aujourd'hui pas route ça nous pas perdu dieu... non aujourd'hui il y a des territoires perdus non papa ici pour tout temps des biens ça, ministre dit nous là bon faut attendre encore si tout à aller au Cap, au capable c'est pas avion. Mais pour passer, pour passer mardi cent, pas payé, parce qu'on négocie ton péage tout là. Même pas payé, pas payé, même pas passer mardi cent. Ça en flot policier. Non, pas passer, pas passer. Non, pas passer mardi cent du tout. C'est-à-dire, c'est en route normale. Et ben justement, c'est ça m'a passé. Expliquez-moi là, C'est-à-dire, jeudi à, Nous pas perdu, non. <avec threegender> Jodhia, il y a des territoires perdus. Jodhia, il y a des territoires perdus. Sûrement, prochain bouquin va sortir à Miniso. Après, il y a des territoires perdus. <rires> chaque jour qui passe, passé, dirigez, vous passez et pas mes frères et sœurs. Non, chaque jour qui a passé, vous passez comme si vous faisiez m'étonner. Waouh. Il y a des territoires. Non, ce n'est pas seulement un territoire qui perdu. Ce n'est pas seulement Matisse. Non, c'est pas seulement Matisse qui perdu. ville, perdue actuellement là. Quoi des bouquets perdus, Greno perdu. Mais mon pour qui ça na paye? Pour qui ça na paye mon sa yo? Ato, que bandi attaqué mon yo dans katye yo, vite lò moun de yo, c'est pour nous descendre dans le ministère de la justice. C'est pour débarquer quai ministre parce que la caillie il sécurité c'est se là n'a pas je n'a le la sécurité tout. Et là pour n'aller oui. C'est là pour nous refuge nous c'est là pour nous rentrer. Et caillie ministre pour nous chercher connait pour n'aller chercher sécurité parce que la caillie il y a sécurité il a dormi à l'aise. Plus passer un an monde matis sans courir quitter la caillie. Et frère, c'est ce bien aimé capable de rappeler, la bataille qui te pété, Matissan, qui qui la cause. Parce que Jovenel Moïse fini la centrale électrique Kafoua, il a inauguré la centrale-là. Rapidement, une bataille qui pétait dans la boule, Gangsimaka, Toto, etc. La bataille s'est pral descend, al dans Matissan en bas. Est-ce qu'on comprend comment monsieur est déstabilisé? Donc là, si mon a mouri, mon a qui quitter la caillou. Nan Matissen, donc qui le président lui-même lui va pour que il rentre Kafou. Est-ce qu'il a un avion, ça tapraz. Donc ça tapion insulte comment fait? Président besoin aller Kafou, il pas capable passer Matissan? Et population en même. Qui est soit pour qui est soit travailler? Monsieur, vous êtes ça ça va, fait pas oublier. Frères et sœurs bien-aimés, sud pays d'Haïti son une zone stratégique. On sait le sortilier. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Est-ce que le président a passé par Tarazan, par Saint-Jude? So et les gens qui en train qui en Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, comme étant donné nos rappel qui litige qui était déjà dans le dossier courant dans pays d'Haïti, monsieur, déclenche une bataille. Et même les qui sous-pouvoirs qui déclenchent yon bataille et bataille sa yo déclenche c'est pour te capable d'empêcher Jovenel Moïse à inaugurer centrale électrique la. Les que pour la te inaugurée renvoie et date là ça le fait 13 juillet et puis à sept juillet yo assassiné président. Donc même Jean Ouagueny George ne mounu pas t'a vous avez comprendre que la d'Haïti c'est celle force qui capable d'aider nous rétablir la paix en dedans du pays. Tandis que avant de rappeler que vous avez Jovenel, l'armée la avez dit que à gauche, dit à droite. journée la que vous avez dit que vous avez dit la vous avez la que nous créé que nous gang, vous avez dit que vous avez sans bloquer pour centrale électrique la inaugurer, vous matin pour Nous parler des centrales électriques. Tou. Nous tout. nous m'avons les crayons nous marquer, jour va jour vient. nous m'avons fait monsieur des nous marquer, jour va jour vient, nous bon matin, Monsieur des créons, nous quand Monsieur des t'a nous m'avons président de des créons, nous m'avons fait parler des créons, nous m'avons fait pays des des on voit comment tu capable garder mettre lumière dans zone métropolitaine on met tant de frères et soeur bien aimé? Jou va joue, vient t'inquiète justice Dieu, c'est kabouet bœuf qu'on y a là pour le ministre de la justice monsieur dit doit territoire perdu bon nan qui sa pour nous nan qui ça pour nous croire encore frères et soeur bien-aimés qui est-ce ben qui va nous l'espoir encore mini justice kapel dou sa. m'rappelle m'était bon matin wok felé vincent Te sou rtvc et puis il te dit nèg nan opposition se vaca bon se volé ouais mais journaliste té balon belle réponse ou se ministre justice ou pa kap di nèg se vaca bon se volé et pou pa mette ou nan prison donc jounen jodi à frères et sœurs bien-aimés nan sa wok felé vincent te di a te gon pas de vérité parce que regardez bien pour Yo pivaka bon passé moun ki tété là anvan yo yo fe plis désordre. Et ou capable comprendre jounen jodi a pou gon vite l'homme k'ap fe actualité k'ap touye moun, Yen nef moun mouri monsieur nan Petit-Ville. Y'a boulé moun. Y'a rache moun, y'a vide moun a tè tem midi soir. Sak passé comme i pa ka Ariel Henry. qui tété planifié ensemble avec li tété rencontre ensemble avec deux fois nan hôtel. Yo tété gen dix ans ensemble n'est-ce pas honoré pour Monsieur et bien-aimés? Mais qui est-ce qui a payé? C'est la population qui a payé pour casser. Est-ce que ko vous comprenez? Monsieur, Sayo vous dirige actuellement. Vous pensez que vous êtes capable de tuer gang? Non, mon cher. Vous ne pouvez pas de tuer la gang. Parce que vous avez investi dans la gang. Vous avez fait la gang légitime pour faire ça. Vous sous un journaliste qui rentre nan logique, qui dit, les bal les capable les capables kapab jouer, les capables kapab jouer l'argent pour marcher dans le commissariat crasé. Ou pensez avec sa au pays d'Haïti après trouver sécurité. Jamais, mon cher. Ou pensez, Ariel Henry Campbell dit, l bon décision, vite, l'homme après le sérieux. Bon, il a bouchon. Bon, l'ge message li, l'ge voice li, chef police la ki dou, opération tonade, patati patata, ferme ma kak, monte des sons, vite l'homme di, ma met voice d'ailleurs yon, s'entende yon, vamp pron l'autre direction. Ou passe avec moun sa ou nabjouen la paix. Est-ce qu'on comprenne sa kap passe? Y a des territoires perdus. Wow! Qui est-ce qui pral récupérer territoire sa yon la? Et qui ou se l'état? Qui ou te prive, sorte yat, si tout te gen de pou ap travers, se ou te matissan, gen 3 bases gang wap paye. Nan premier bas la wap bay 500 dollars. Nan deuxième bas la wap bay 400 dollars. Nan troisième bas la wap bay 300 dollars, fréze se so bien aime. Est-ce qu'on comprend Et sa qui te ris la, l'autant de bon Dieu fin fait pilre 7 sa yo. Yo rentre. Nous sommes capables de regarder à travers diverses vidéos qui ont fait tout réseau social. Comment nous avons que les vidéos l'argent, à l'argent, ont assemblé l'argent, ont contrôlé l'argent. Les gens de bêtises, ils ont fait nos société. Et les jeunes qui ont Donc, les dirigeants ont fait une image comme ça. Ça, t'a supposé indigne pour dire, monsieur, on levait pied nous, pays à craser dans nous. Parce que l'on s'est des jeunes 10, 15, 20, 25 pour y 30 ans. Ces vidéos, ça, sont postées sur les réseaux sociaux. Et ça qui est à l'école, qui pas qu'à manger. E et ça qui est métier, mais qui pas qu'à jouer le travail. Et si je dit oh oh c'est se seulement là, oui, nous avons passé pour nous faire l'argent facile. Qui t'aime les nous, nous, criminels nou Bon, c'est criminel qui n'a tête l'État. et ça veut dire, de jour en jour, nous avons créé des monstres. Waouh comment monté ka comprendre pour bon chef de gang sorti musique l'doula la la là la fourrer la retirer la gailler la mettre anesthésie et puis jusqu'à présent autorité qui responsable pour mettre sécurité dans pays y a pas chamko Bali li réponse après ça qui fin passé là nous tout traité mais sans mais regardez tel bagage nous comme si né ne, ne nous saisi est-ce qu'on comprend? Donc nous grosse des dirigeants ou qu'on ouais ou gon parents chaque jour petit monde n'arrête la faire malade venir dans caille là. Il pas jamme garder nos pichenel redizorail pour mettre le sous bon nuit. Et puis quand ils revient dans mi temps monde, il tombe faire malade venir il a dit mais sans mi. On pas compte côté petite ça prend défaut ça non? Et mais la caille m'en prendre. La caille le prendre. La caille le prendre. Depuis la caille ou pas jamme corriger petit ou quitte le grandi tout coché, puis qu'on dans la société, al tombe des bêtise pour apprendre Mais Mes amis, si vous avez fort, ou pas prendre dirigeant pays. les gens. pas des forces. jeunesse, prendre des bon Vous ne nous des forces. Vous ne prendre des forces. Ça montre que nous, plus de criminels passés, et nous, la justice, la frère, c'est bien aimé. cest à nous, certifiez ça. Il y a des territoires perdus, qui série des gens qui vivent, qui série des localités, qui ont des problèmes. Ces territoire perdus, il n'y a pas existé pour nous. Bon, faut sais entendre. si vous avez C'est grave, frère, ça. Mais la justice, si vous mm. avez aller au cas, faut capable. C'est pas avion. Mali. Mais. Pour passer, pour passer, Matisse même pas payer pas payer on pas passer martissant ça un flot policier non pas même pa, pa, pas pa, passer pas passer non on pas passer martissant du tout c'est-à-dire c'est en route normale et eh ben justement c'est ça m'a pété expliquer là c'est-à-dire je dis il nous pas perdu non je dis il y a pape, du... Jodilla, il y a des territoires perdus bah, mais les justices, tu as même aller au ca il faut capable c'est pas avion mais pour passer pour passer martissant Payer, bah, vas ton péage route là. Même pas payé, m pas payer, pas, payé. M pas, m pas passe passe Non, m pas même pas, m pas, passé. M pas, m pas passe. Passe. Non, pas passer Maltissant du tout. C'est-à-dire, sans route normale. Et eh ben justement, c'est ça m'a vais expliquer là, c'est-à-dire, je Nous pas perdu. Non. Je dis il y a des territoires perdus. OK. Ah, un problème, il y a des territoires perdus. Oh, papa ici. L'attention de ça. Bon, ça Ça a même. Et pas au la il y Je vais là, les dames. » Je Comment, monsieur, là ?» Comme il n'y a pas de président. Il comprenez? a accusé, il accusé a un seul de Yo t'a fait des débats de débateurs, débatteuses de debat, de débattistes, de frères so et sœurs Tu comprends Yo t'a fait des débats pour montrer c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, et puis, mais pouvoir, et puis mais nous, mes mais pays, territoire perdu. Moi, je me dis, nous, nous, nous, nous, nous, Dominicaine nous, nous, nous, nous, Haïti nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce qu'il y a des territoires perdus. Il <rire> y hey, a la Kaboul avec. À la côte, il y a ces ce pays ça <rire> Nous avons pays pour vendre, oui. Nous pas acheter. Non. Non, nous pays pour vendre. Frère, c'est ça bien aimé. Appréciez chanson ça. Nous arrivons dans un moment où on cherché à investir, c'est que besoin pays pour l'investir. Si sous ça, après vite tant qu'on n'a pas gain plaisir, Nous n'a pour vendre, mais sans crédit. Nous charger richesse la donne, richesse grand voler au pas de cap à fin fines de Et au misère pour madame, des hommes, elles nous pas gain bien débarrasser. Ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, nous avons plein trésors et yo tout cas, nous avons tout n'a pas avons un calme, comme ça nous avons des conditions, nous avons acheté quelques salades, nous avons présenté. Balaya plein de saloperies, saloperies pour tout le monde qui a acheté. N'en parle pas plein de saloperies, saloperies déguisoires pour tout le monde qui a acheté. DCPJ plein de saloperies, saloperies pour tout le monde a acheté. Rimati plein salopie Salopi qui pour te et acheter. tout ça les acheté but la capitaliste, lis lis ça fait même dire le temps pas vendre ou qu'a trouvé ça triste triste triste mais il faut que nous pour manger un donne, d'ailleurs pas utile, non, c'est au capiné, non. En pile dans c'est au non, c'est caviline. Fait l'autre à prix, non, il l'autre nation peut décacher dans le fric, non. Qu'on y à son décision, et plein l'autre sale. Soubliez les chef, ne poser une question, là on a plein de Salopie dérisoire pour ton sac que j'ai acheté. plein salopie, salopie dérisoire pour te sac que acheter. acheter Dans la douane plein salopie, salopie dérisoire pour ton sac que acheter plein plein salopie, salopie dérisoire pour te sac que j'ai acheté. Salopie, salopie. Salopie, salopie déguisoire Tout à live là nous parlez de me changer s'il vous plaît Salopie Salopie Salopie Salopie déguisoire Encore une fois Salopie Salopie Salopie Salopie déguisoire D'ailleurs pas païtine, non c'est au capile, nous en pile dans c'est y'a fait de ma non c'est au cavili, nous Fait l'autre mon apprine, yo l'autre nation, pété caché dans la encore une fois coral moué, salope, salopie, salopé, salopie, salopi, salopi, salopi, dérisoire plus forte, salopie, salopie. Salopi, yeah. Salope, salopi dérisoire. Ah, tout bougeant, ben il y a pour parce qu'il y a des territoires perdus. On qui de des territoires des perdus, perdus. Même si avec avec mini justice là, avant enfin, nous yo nous yo parce que les gens qui yo bivouaient pas qui pas réglé avant ils ont perdu, Alors, nous yo Anvan nou nou nou yo nous konnen nou débarrasser l'esprit nous en sommes Et puis ça fait cette histoire de 1er janvier 1804 de Salim, retire ça sa dans sevel nou. Sisman bay tèt nou menti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça ils saute sous tête, li tombé sous épaule. Mal tombé sous image ça sur réseaux sociaux yo. Franchement, me sa ça k'a passé la. Ayisyen gen la tout n'a fumé sa dirigeant au fumé actuellement. L'on gade image de la frère et bien aimés qui s'oue qui écrit là dedans. <laughs> c'est triste en même temps c'est amusant hein. I'm living in Haiti, I'm gonna die son. Père à ton âme et père à ton âme seulement m'engadouille. Qu'est-il allé rester dans le L'on fin mourir sa sa dirigeant font tweet pour son tout. tu as vain pour parce que même mêmes déjà gayé pile gang yo ensemble que ou pas qu'est ou mouri bon déjà mouri déjà ou va dou bra mouri mouri déjà donc gentil proverbe créole l'a dit sou mouri faut pas pè senti là nous toute croiser pied nous n'a pre sécurité nous refusé filer manche nous pour faire autorité ou prend responsabilité fait ti pon katap poster ça pas utile rien pas dat na fait Ce pas de faire un petit Est-ce que la situation a jamais changé? situation n'a pas jamais changé. Crier Criez pas l'événement, Plein n'a pa pas fait situation a changé. Fait un petit point sur le réseau social. Dit ou mourir. Sa, sa pra, sa pas mourir. Ça peut pas dérange l'international. Il ne faut pas oublier le président aux États-Unis qui disparaît. Ça peut pas tellement dérange. Ça, c'est un. La France, d'où le voye va y soldat, ça son hôte li et tout pour taoué soldat français débarquer de dans nan pays d'Haïti pour venir mettre sécurité. Après ça, nous te fait. Après façon, nous finis mille, on fait, ta pichin en passe nous. Donc, là nous campen abdi, nous pral mouri, eh bien, qui est-ce que nous pral mouri Là la? Lè nous poste di nou pral mouri, qui est-ce, qui nous ce que nous là. Qui est-ce que nous là mouri? Donc là, nous une situation qui est difficile, nous refusons de prendre responsabilité. Qui est ce qui voit le message là-bas Est-ce qu'on a des amis Est-ce qu'on a des familles Ce n'est pas vous-même qui pouvez bataille pour sortir de la situation. Go vous avez des gens qui qui est ce qui a problème là? Est-ce que sont l'autre pays qui bataille ensemble avec les pays pour là Non. L'ouga ou yola, la, a mangé ensemble avec on a bu ensemble avec on nan... et puis yon, le soir on a Jésus délivre le pays d'Haïti. Qui Jésus qui a le pays d'Haïti? On la maison j'avoue voir pour tout y Je ne prends pas de responsabilité nou. On va mouri mourir bientôt eh bien bah, eh bien mourir. L'offin de mourir eh bien il va parler de ou dans la presse. Il a fait tout après ça il oublie yo mais préférez ou vivre avec un seul pour mon konon libre. Preférez que ou mourir, mon koné. Petit kap vini der, yopral ou souf situation te koné, ou yopap koné. Imagino, si des salines tapè kriti pancat, am li vini en am ganan daï san. L'Afrique qui tap vini de livrel? <laughs> eh, mais kale zon yon noutan sas. L'Afrique qui t'a vint délivrer? Hein? Soldats africains qui t'a pren bateau, sur sous territoire là pour vint délivrer? Bon petit li mien C'est Ce n'est pas eux même qui dégage yo, malgré yon travail, 6 e ans du 10 pour 6 ans, e nan asoué. Mais, nan asoué yon fait sacrifice. Yon réuni, bien loin nan raje, pour yon planifier, pour yon mettre en structure, pour yon sortir dans sa yoye il a pas de pièces pour y'aider. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour yoter poster. Il yo mourir bientôt. Qui teme les colons yo. il mourir bientôt. Qui teme les Américains Ou pas mourir bientôt Qui teme le Canada Ou pas mourir bientôt Qui t'aime la France Ou pas mourir bientôt Qui teme le groupe Ou pas mourir bientôt Qui le Ariel. Donc, sous pa manchet ou sou pa meté ensemble avec moun ki n'a localité a pou di dé trois si tigrine bandi pa vinn antre puis a vinn faire ça yo veulent dans zone là et bien ka fo déjà koula kma ou ou mouri bientôt et sou ou li bouillé donc sou pa lever pio pou fò effort pour son exemple dim ki est-ce qu'ap vinn tracer le pour pour non pays ou connais moun ki gen franchise douanière ka pou antre ça makbal nou rete n'ap gade yo. pou nou pays ou après kriti pande ou pral mouri tandis que André Michel Nenel kasi tout neg opposition la qui tap dit gang rejoindre pour nous craser pays yo la et pour moi ou pral mouri alors remen lan moi papa eh ben paix à ton âme que la terre soit légère pendant tout messieurs ça yo la yo ap tété tek qui tap mal penser depuis 1900 jamais tek ça toujours ko la koyo nous refusait marcher pran yo et puis après écrit nous pral mourir. Kité aller jé sous les Attends pour état pays ça et là pour petit petit cap nous continuons à pousser dans désespoir toujours. C'est triste. Claude ou pral mourir qui est soap d'ou pral mourir? Ariel ou va dire Ariel son qui t'est mêlé le dé. Pour mini justice là il y a des territoires perdus. Ça arrive contre peuple pour mourir c'est nos territoires perdus donc l'on le mouillé. Qui est-ce qui dit ça? Parce que pour les gens, comme si quelque part des gens qui ont volonté pour nous, e mais l'on a une situation difficile, ces pour sortir. et' eh bien c'est des gens qui nous pas nou pas Mais l'on vient pour que l'on avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous nous dit que que que cap kap gangsterise arrête la lab vive qui ki te di la près du pays ansan li même ni la la vive la bien passé il pa cham ton bagay comme ça li pa cham di l'bral pral mouri mwen même ki pa participer nan corruption moi même ki pa franchise pou m rentre moi même ki pa e groupe gang kap terrorise. et puis mab ap di m non mon cher en -en. mal fini pa saute côté le soti pou vinn mete pigeon dehors nan caloche li peuple haïtien pa responsabilités ou trop lâche c'est dans bouché néo pour boire de l'eau senti. C'est Se dans pitonou nou l'aide nous là qui mettait nous dans kafou ça. Si nèg là té connait les campel font déclaration gang gang rejoindre nous pour touyer président, nous télélever contre lui, nous dit hey, attention. Politique salo va faire avec même ensemble avec famou. Fait gang ou même ensemble avec famou, mais pas penser ou pral rejoindre avec gang pour terroriser population sous prétexte ou bataille pour pays, ça ça fait pas ou va gérer. Yon nèk kampè, l'abdou yon nèk fon deklarasyon, l'Abdou vide l'huile sous tête mon. Nous te supposé kebel, nous vidons gannon l'huile sous mon. et puis nous l'agè la dans nous dit l'passe. ça kap passe. Parce que, ça k'fèl dit ça, c'est parce que c'est pas famil k'ap passe. Moun li di l'abdefon yon, moun li di l'abdefon la bataille pou yo et puis l'Abdou vide l'huile sous route l'on vide l'huile sous route. Et mon gens qui ont fait 6 kap levé, qui prennent le bouske la vie, qui ne voler dans l'état. Ce n'est pas yon même qui te dépensé l'argent petro caribé Ce n'est pas yon même qui te fait chimer cocher ensemble avec l'agent coopérative. L'on a vide l'huile sous tête. Est-ce que ce est président ou dit a bataille contre l'isol système qui prend passer là? Non, ce n'est pas lui qui va passer. Mais les 2 trois, quatre camionnettes passe, bus passe, et puis elles fait un mikalao. Moun font sel ensemble avec «Bout de fait un bas mon. Nan. Ou pour elles mettre manifestation président de la cause, tandis est divisé l'huile, ou sont criminelles. Moun ça, yon pas capable à vivre toujours, et puis moi même m'a dit, eh, Dyson, Dyson, Dyson qui ça? Mouri bientôt qui ça? Mouri bientôt pour faire qui ça? Hein? Moi bientôt pour ki qui ça? sa ou toujours a vivre puis moi m'a dit moui. Ala traka pou la avec ay té monsieur. Et bi c'est mon petit Sina. Ala Pep Olivia papa. Et imagine ça n'a vinn vande? Hein? C'est ça n'a vinn Journaliste ki tab dou li zam li bal pou craser commissariat. Joune jodi a garder ça gang ap fait. Policier ap mouri. Yon still toujours la, yon pap chan bret si pan kat, pi yon monte sou rezo sosyo, pi yon ap di yon pral moure, puis mwen même ap di m pral moure, tandis que m pat finance gang, m pa manche pon yet, moun sa yon kap finance gang, moun sa yon kap kreye gang nan peya pour m bayon le son. Yon rilatot si pap chan m kape pou l dire que le pral moure, kontrel douli ge plan sécurité pi to. L'anbe <laughs> abdou papa toune, est vrai? Mini justice tab pas pa courant par la justice gang pral. Yon still toujours la, Mou nous a sanctionné, cap financier style toujours là, yo pas à prendre si pou di pour dire y'a pas le mobile. Moi-même qui c'est citoyen paisible, citoyen honnête, me pas dans sac pas ça, me pas dans déséquilibrer. et puis ma petite bravo le mori, ma file les manchettes, ma boum, bah il mon leçon. Eh bien, père ton âme, qui était allé sou sous l'estomac nous. Ah ah, nous devons penser nous qu'a fait mon fou. Mesdames, mademoiselles et messieurs madem, madem, madem, madem, insolite nous bougeons et je dis bon, ça c'est les gouvernement bon go nouvelles pour lui annoncer nous. Mais avant, mais ça yo fe. fait c'est notre petit coin qui a été passé au plein tête. Et puis après ça, il y a un poulet sous nous qui vient faire une déclaration. On garde ça, papi, ça a réglé. Et bon, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Mettez-le encore, garçon. C'est <sighs> bien. Continuez à mettre le encore. Là, où est-ce que ça? Là, je sentis que c'est plein. <laughs>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 bon vous comprenez la situation madame mademoiselle et messieurs m'a fait ou connaître. selon coordination nationale sécurité alimentaire 4.9 millions haïtiens trouvés dans insécurité alimentaire et ont besoin d'aide aide en urgence à la traka pour la aide en urgence 4.9 millions habitants quand ministre agriculteur, s'il vous plaît monsieur pas méchant monsieur pas méchant Imaginez, frères et sœurs bien-aimés, Jovenel Moïse mourit. Si vous avez une volonté pour résoudre le problème grand la dans le pays, comme vous avez plus de volonté pour créer gang, canal irrigation que vous construit sur la rivière Massacre, les consacres tout pleine note à à poser. Imaginez, vous avez deux mois pour finir canal irrigation, vous avez 18 mois. Combien de combien temps pour faire fait pour le bon? Gèg poids qui bon sou trois mois, Gèg bon sou deux mois et demi, quel maïs trois mois, quel quel maïs deux mois et demi. Combien de temps prend pour le bon? Combien de temps poids Congo prend pour le bon? Combien de temps yok prend pour le bon? Yam, frère, et bien aimés mais pommes de, de terre, chou, ça va pas prendre le de temps non pour le bon. Hein? Est-ce qu'on comprend? Donc tout pleinement capable fait type de manger ça yo. Combien de temps ma soko, ma zombelle? Prends même. Prends pour le bon. Ma frères et sœurs bien aimés Rouse la terre, mette plan et puis sortez rapidement nous jouons manger. Nous n'avons pas besoin de temps la pli. Donc, lege ça yo, ça qui va le passé. Vous le distribuer. Vous pouvez venir acheter. La sécurité. La Jovenel Moïse dit nous <laughs> comme ça. La stabilité politique, c'est premier bien. Un pays doit s'y poser. Nous ne devons pas passer ces blagues. Je ne le Nous définirons les gangs. Il y quatre coins ko, pays à bloquer à gauche. Non, Jovenel Moïse pas prend la caillesse. Il pas près pas les gonaïves. Nous mettons gang. Non, Jovenel Moïse pas le train dans sud. Nous mettons gang. Non, marchandise pap sorti en République Dominique, bouvin ferout, nous mettons gang. E Mais me, me jounen jodia, boukan pe, adéan dans nous gang, population wapé. Là, nan jérémy mi fré, se, se bien de me manje sa, te yo Mais comment y a fait passer se rentre n'importe où, pour sa pile gang yo. Jounen jodia, c'est pour nous coller dans nous, dans zame yo. Donc, j'en situation y en la, ma kebe type en katembrale, mou, mba mouri deja, gede mouri. Génémour, pas mouri non. Et ma ressentie, nous prenons responsabilité, nous traçons l'exemple sur eux. Ou après, si la situation pa va pas changer. Mais tout le temps, on a écrit 4. Qui est-ce que mesaj pour message messages yon les gens dans le Mesdames, et Messieurs, bienvenue nan Haïti, la République des coquets. SSL volait au Caprété. Bon. Plusieurs mois, nous battons des types ça dans ton léger qui tape des filets manchettes. Nous rappelons, nous avons un jour passé, tout c'était pour te couper peut Jovenel Moïse. Mm. Eh bien, il présentait devant la presse, frères et bien-aimés, pour le faire comprendre que il regrette l'amour président et la continuité de justice. Bon, on dirait que c'est seulement Jovenel. L'amour existe seulement pour Jovenel, l'amour pas existe pour Mounsaou. Ah, Assassinat existe pour seulement Jovenel, mais l'amour pas existé pour À En autant d'ensemble. Bon, c'est un crime de trop, un assassinat de trop, euh, une disons de crime crapuleux. Euh, quel que soit haïtien ou haïtien, nest pas n, n le monde a tant de gens qui Moi-même, le temps pour me condamner Je ne que c'est le président. Je condamne pour faire qui ça Je condamne énergiquement après. Même le monde qui condamne énergiquement, il n'a tout. Alors, quand tu regardes les vicieux, mais si c'est le pays-ci, il finit nos mêmes dents. Président même si une opposition elle, mm. nous dans l'opposition avec nous, nous souhaiter ouais nous batailler contre comme mm. euh, 2018, 2000 nous chasser président journal Maurice de pouvoir pour nous faire. et puis après mm. pour être capable disponible pour la justice pays pour... allez chasser président pour faire qui ça chasser pour deviner faire ça là <rire> ouais attends où est mon histoire qui a changé et puis, yon même yon style toujours là, yon a viv, yon papa make ti pancat d'Aïssan. <laughs> et puis, kounya là ou même, qui citoyen paise, yon pape ti pancat, m'bral mourir bientôt. Moum ap toujours doukete à léger sous l'estomac Ou tande? Oui, 2019, nous bataye pour le quitter pays a, et puis pour répondre question la justice. Pour nous faire ça? Fini nos garçons. Tu as répondu une question sous ça, Peppa ici est à repousser, vous comprenez. Mais à aucun moment de la durée, nous ne pouvons pas nous souhaiter un mot comme ça, un mot qui est au comme ça. Qui ça Peppa ici est à repousser Ce pas nous qui avons créé un affaire. Par rapport avec situation, journée-journée, ce journée, n'est journée, pas nous qui créé à faire Nous créons nou des gangs, nous nous finançons des nous, Mais éviter l'homme qui a tous nos autres poissons dans le gorge à Riel. <laughs> Eh! Hey! Massacre la saline n'est pas dernier, manchile l'idée, nous conseillons une nègre de P. Plis, Anel, Belize, et e entre nous nous faisons un massacre. Et puis, P. Espérance, nous ne faisons pas. Assassinat, M. Doval, ce pas nous qui mangeons M. Doval encore. Eh, nous qui mangeons M. Doval, nous mangeons président de Oui. Oh, coup, je venais là, et gardez-nous, nous nou pour le procès, M. Doval, mais 20 mois, ou depuis que je venais là? Et Martine Moïse qui trouve le 20 mois, Jovenel Moïse parle, Martine Moïse ba explication. La justice, nous, n'amène, nous ne pouvons pas ça. Pour massacre, nous fait pas faire Et nan, mais nous, nous, l'État, nous, nous. Pour ce Petro-Caribé, le mais, pays, nous, mais, l'État, nous, la justice, mais, nous, fait nous, nous, nous, nous, à la côte gars des vicieux monsieur donc face ça bien aimé moi même l'aime d'où Haïti c'est la république des coques. seul les ou caprerter ou doit penser c'est blagues. bienvenue dans Haïti pays spécial <laughs> Mesdames, mademoiselles et messieurs c'est comme vu fonti danser ou me stress ça c'est la compliqué. Ah, là, là, là, là. Courage et bon combat. On travaille pour nous sortir de tête nous dans la nuit On prend conscience parce que, danser peut ici une situation compliquée. Pas des mondes qui viennent nous retirer nous là dedans. En tout cas, j'aime toujours me dire, Haïti la dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la République des coquins seul volé au Cap qui vivra verra, qui mourra kakara. Moi je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention, merci pour fidélité au ou. Moi pour aller quitter on pas pas manger parce que c'est les même celles qui est capable de protéger ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault et n'a croisé dans notre vidéo. Au revoir à la prochaine.